Je vous envoie une petite, euh, un petit message tout particulier à, à l'attention de, de, de tous les Guadeloupéens. J'espère que le passage de la tempête ne euh, les a pas trop affectés. Voilà, c'était une petite pensée de David Ducosson en direct du, euh, du Golfe de Gascogne, où je termine ma qualification. Donc voilà, c'était une petite pensée pour, euh, pour la Guadeloupe.